Salut tout le monde, c'est le Coco76 et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de cette série tutoriel Comment créer son site web. Alors aujourd'hui nous allons voir particulièrement les liens et un petit peu les images. Alors, donc on va commencer par ouvrir notre site, l'ouvrir en double cliquant, on va voir où on a été. Donc voilà, on avait fait une belle couleur de fond qui était définie par un site web et euh, voilà bienvenue sur notre site c'est un tutoriel Youtube donc maintenant on va montrer avec notre plus plus jusque là ça va et on va essayer de faire un lien alors c'est un tutoriel Youtube bienvenue sur notre site d'accord On pourrait faire que c'est un tutoriel YouTube, euh, ça nous amène sur le site YouTube, tout simplement. Enfin, on peut les mettre mais c'est inutile youtube.com voilà alors et là tout ça quand on va cliquer dessus ça va nous renvoyer sur youtube.com alors on va donc ça, voilà, on s'en occupe pas Google. On peut bien sûr sur Google aller sur YouTube. Voilà, YouTube.com. Voilà YouTube. En passant, j'aimerais remercier euh, The Monsieur Digipro Xstreet Digipro euh, qui est mon premier abonné à ma chaîne. Donc on le remercie, je lui fais un peu de pub pour sa chaîne qui est une chaîne, euh... c'est un gamer, enfin, en voyant ses vidéos je me dis c'est un gamer, il fait des vidéos sur Battlefield 3, GTA 5, euh... Call of Duty Black Ops 2, enfin il fait des belles vidéos, si vous aimez ça je vous conseille de regarder, euh... en tout cas je le remercie. Bon, on va aller sur notre site. Alors, on va file. De point, voilà. File de point, voilà, ça, c'est le bon. On peut aussi y accéder comme ça. Bienvenue sur notre site, c'est un tutoriel YouTube. C'est pas en lien. Alors là, je vais vous laisser de réfléchir mettre en pause la vidéo et dire pourquoi euh, ça le fait pas allez mettez en pause la vidéo et oui la réponse c'est tout simple on l'a vu dans les épisodes précédents. il faut toujours enregistrer on rafraîchit et c'est un beau lien c'est un tutoriel Youtube nous ramène sur youtube.com donc voilà bon qu'est-ce qu'on voudrait on voudrait bien que ça soit une, une image ou alors un lien qui nous ramène sur une autre page à nous qu'on a créée regardez bien notre site tuto. On va l'ouvrir en grand. On va faire un nouveau. Alors, il y a deux façons pour le faire document texte. On peut programmer aussi en HTML sur Blog Mais c'est beaucoup plus sale. Hein. On va mettre euh, page. mettre image dessus il va y avoir des images voilà c'est moche c'est un documenté que ça peut pas s'ouvrir bon sur on n'a pas de plus je vous montre cette technique là hein, pour euh, le faire il y a plein de façons puis je vous en montre à chaque fois image alors attends, on va le renommer autrement parce que On va dire euh, mes images. Voilà. Avec un underscore. Donc c'est mes images. On le sous toujours ici. Et comme on l'a fait. Point HTML, HTML, SHTML, XHTML. Voilà maintenant donc euh, si vous voulez rafraîchir donc F5 hein. voilà c'est un tutoriel YouTube ça marche toujours mais on voudrait aller sur notre page alors on va faire donc déjà on va refaire la police HTML confirme my head je vais vous je vais mettre en pause la vidéo comme ça ça va faire un petit truc désolé pour les pauses tout le temps mais c'est bien de réfléchir soi-même donc en pause et vous allez réfléchir comment faire si vous n'avez pas trouvé c'est normal alors on peut le faire en H image donc euh, je vais prendre une image toute simple donc euh, voilà les images toutes simples qui, se, qui viennent de windows donc euh, une méduse voilà je vais la couper CTRL X puis alors dans donc euh, alors qu'est-ce qu'on va faire euh, alors on va faire tout simplement hein, pas besoin de se prendre la tête hein, on va faire tout simplement euh, des images alors il faut apprendre toujours hein, comme je dis, pas besoin de se prendre la tête euh, toujours apprendre alors on va mettre donc la balise IMG, là, et dans cette belle valise, qu'est-ce qu'on va faire dans les propriétés méduse.jpg point hein toujours vérifier voilà normalement c'est bon mais on vérifie J -p -p -p. une méduse. Dans le prochain tutoriel, on va bien voir des images, comment les redimensionner et comment faire des liens sur des images pour aller sur d'autres pages ou sur d'autres sites. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un j'aime, laissez un commentaire. Allez, salut et pour la quatrième partie, à plus tard.